Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue, bienvenue à vous sur mon, ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Ah là là, eh bien je vais répondre à vos questions aujourd'hui, euh, disons par euh, une vidéo. C'est une vidéo d'information concernant la cabale, me concernant, concernant disons ce que je donne, ce que j'offre. Et là, je vais rentrer directement dans le bain avec euh, l'image de mon site, vous voyez le « Tarot des 5 soleils ». Alors bien sûr, avant c'est www.etc. Et à la fin, « Tarot des 5 soleils.com ». Voilà. Et vous allez tomber sur mon site, hein, où il y a l'accueil, euh, moi, le contact, toutes mes infos, le « Tarot des 5 soleils », les consultations, les prises de rendez-vous, vous voyez, les formations. Eh oui, je fais des formations Bien sûr, hein, il y a une boutique également, Et la boutique, eh bien, hop, là, on va voir, ah, attendez voir. clac, clac, elle euh, bah, veut pas s'ouvrir, là, euh, des fois c'est capricieux, chien des fois c'est capricieux, mais non, il faut être patient. Et là, donc, sur cette, sur cette boutique, vous allez avoir, eh bien, les livres que j'ai écrits, hein, avec les résumés, bien sûr, vous avez euh, les formations, et vous avez euh, mon tarot des 5 soleils qui est en vente sur cette boutique. Alors, comme j'aime bien euh, pas vendre du vent, je déteste ça. Vendre du vent, ça m'énerve. Acheter du vent, alors là, vraiment, c'est exaspérant. À l'heure actuelle, on, on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment une grande découverte. Alors, ça, c'est une chose que je n'aime pas, personnellement. Et c'est pour ça que je vous... Vraiment, j'affiche euh, vraiment ce que je donne. Et vous voyez, ici, vous avez, donc, une vidéo d'accueil qui dure quelque chose comme, euh, bah, 13 minutes. Et donc, alors là, je vais vous montrer un petit bout, donc, de ma vidéo. Vous voyez, d'accueil, clac, clac. Vous allez tomber là-dessus. Et donc, il y a question-réponse en bref. Coucou, coucou Yushka. Voilà. Et donc je... voilà. Donc j'explique et je montre exactement la structure du tarot. Alors que ce soit le tarot. Euh... <rire> je vais arrêter la la vidéo parce qu'elle me perturbe. Hein? À force de m'entendre, ça me saoule. Je vous assure, c'est saoulant de, de s'entendre à chaque fois, vous voyez. Allez, hop là Je vais m'arrêter. Donc, vous avez donc, à l'accueil, qu'est-ce que c'est que le tarot de Marseille Vous avez vu donc cette vidéo, euh, voilà, et donc tout ce que je propose euh, concernant, disons, euh, mes prestations, hein vous avez de nombreuses vidéos aussi concernant ce que je, ce que je fais. Vous, vous voyez mon travail au fur et à mesure, disons, dans, dans les vidéos que, où j'aborde Nostradamus, le tarot de Marseille. Voilà, et donc c'est assez développé de ce côté-là. Le tarot des cinq soleils, vous verrez, donc c'est un tarot qui est extrêmement structuré et très simple en réalité. Parce que si ce n'est pas simple au départ... Je vous garantis que déjà, ça veut dire que c'est qu'on plane, on raconte n'importe quoi et tout. Il n'y a rien de plus dur, je vous garantis, que de poser des bases très claires et très nettes. Jusqu'à jusqu présent, donc, il n'y a aucun, disons, euh, je, je vais reprendre, je, je vais vous expliquer par la, par la suite, là, parce que je voudrais, disons, quand même vous voir et en terminer, disons, avec euh, cet, euh, cet écran, hein, parce que j'aime bien, hein, moi, je suis une personne de contact, et j'ai besoin de vous sentir, disons, euh, dans l'œil, hein, hein j'aime bien vous avoir à l'œil, comme ça. Alors, vous avez, bon, mon site, vous avez également, euh, non, « Tarot des 5 soleils », ça, voilà. Alors, vous avez dans ma chaîne YouTube, naturellement, euh, « Tarot des 5 soleils », quand vous cliquez en haut, vous allez à venir sur, mon, sur, sur ma chaîne et vous savez bien qu'après, ici, il y a des playlists, hein, vous voyez, et puis, euh, donc, ils qui sont, qui sont répertoriés. Donc, vous avez qu'à choisir, disons, votre style de playlist, hein, et puis, tout va bien. Voilà, et je, je, les, je les mets un petit peu comme ça euh, quand, au, au fur et à mesure, hein, quand je peux. Voilà. Donc, là, ben, on a terminé avec, avec ça, on va dire. Et je vais faire maintenant un, un petit recul, un petit recul pour pouvoir voir le tableau. Et je vais vous montrer certaines choses pour pouvoir naturellement répondre à vos questions. Et comme je fais très attention à moi parce que, je, comme je vous savez, je suis assez foisonnante. Hein, je suis assez foisonnante et moi j'ai des raccourcis des fois qui sont vraiment euh, un petit peu gênants. Allez, on arrête ça. Voilà, là j'ai poussé ça. Et voilà donc mes livres. Hein? Donc ce que j'ai écrit et qui se retrouve, disons, en résumé sur mon, mon site. Euh, euh, oui, mon site. Donc la boutique de mon site. Le tarot des cinq soleils. Voilà, donc j'ai trois bouquins. Un qui s'appelle le grand livre initiatique. Et alors là... Euh, donc, ça, ça, ça, il y a quand même beaucoup de, de, de choses qui expliquent, non seulement les cartes, euh, la façon, disons, de tirer, de les comprendre. Euh, voilà, vous en avez un, mais je ferai une vidéo juste pour ça, pour vous les présenter peut-être beaucoup plus en avant. Hein. Les symboles dévoilés, oui, parce que les symboles dévoilés vu par la cabale, je vous garantis, ça n'a rien à voir avec euh, tout ce qu'on qu raconte, parce que c'est raccroché à l'origine. Et vous avez également tous les secrets de votre signe, et là aussi, les secrets de votre signe, je vous garantis que vous n'en connaissez même pas le, le, la, la pointe, <rire> la pointe de l'épée comme Zorro. Mais non, mais c'est vraiment, c'est tellement immense, hein, tellement immense. Euh, chaque signe est immense, immense, immense. Alors, là maintenant, on va sauter sur le tarot de Marseille, on va sauter, donc, euh, ce, mat euh, y, ce matin, j'ai vu un, un dernier mal encore euh, euh, par rapport au, au tarot et tout, enfin bref, hein, euh, alors c'est là où c'est ça, été le déclencheur, je me suis dit, bon, ben, je vais quand même répondre à tout ça, parce que c'est quand même pas normal, depuis le temps que je fais des vidéos, où j'explique plus ou moins, mais j'arrive pas à faire passer le message, à mon avis, donc, euh, euh, toutes mes vidéos, elles sont faites, quelque part, euh, pour euh, vous montrer euh, la richesse, disons, euh, de, de, de ce tarot. Alors, vous avez un tarot, euh, un, en tout, ça fait 72 cartes. Vous avez 22 cartes majeures, vous avez 50 cartes mineures. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les... 22 cartes majeures hein, du tarot alors le reste moi j'en parle pas parce que de toutes les façons euh, le tarot de, de Marseille tel qu'il est compris à l'heure actuelle il a tellement été dévié il a perdu tout son sens et ça je m'en explique disons dans ma euh, vidéo d'accueil donc je vais pas revenir dessus mais je vais juste vous résumer quelque chose c'est extrêmement structuré hein. dans les 22 cartes hein. Hein? Donc qui correspond aux 22 lettres comme à l'origine. Vous avez trois cartes mères, vous avez sept planètes qui portent également des jours et vous avez 12 signes du zodiaque. Il n'y a rien de plus clair. Vous voyez, vous ne partez pas. Et en plus de ça, tout est noté donc dans mes de ben, toute façon, vous n'avez qu'à voir dans mes vidéos hein, euh, concernant mes, mes cartes et tout. Tout est noté dans mes cartes. Hein. Chaque carte, vous voyez, correspond avec un tour, par exemple, jaune. C'est une planète. Hein. Quand vous avez, par exemple, un gros triangle comme ça, ça veut dire que c'est une carte élément. Il y en a trois. Hein. À nouveau, ça, on voit tout de suite que c'est une planète et un jour. Et tout le reste, comme ça, hein, eh ben, ça correspond aux 12 signes du zodiaque. C'est clair, fait, je l'ai encodé de tous les côtés. Et en plus de ça, là, sur les deux colonnes, vous voyez, vous avez des pense bêtes C'est écrit. Donc, quand vous avez ça, plus mes vidéos, plus, admettons, les bouquins ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas passer à côté. Ce n'est pas possible. Hein? Sachant que les 50 cartes mineures, mes chers amis, correspondent aux douze signes du zodiaque qui se répètent. Dans le sens où c'est le, le, le signe qui est en marche et qui à chaque fois, disons, annonce quelque chose, disons, de nouveau et de particulier, qui précise quelque chose. Vous voyez, un événement particulier, quelque chose, disons, à comprendre de particulier. C'est vraiment tout encodé et c'est tout, tout, tout marqué. Moi, ces vidéos, naturellement, je développe ça en direct avec vous pour vous montrer à quel point ça marche. Et disons qu'il y a des relations, disons, à établir. C'est la cabale. Voilà. Tout simplement, c'est la cabale. Alors, j'avais fait un petit dessin, moi, personnellement. J'ai essayé de le retrouver parce que vous savez qu'à moi, euh, je prends et puis euh, après... Youh <rire> ah bah tiens, j'ai le marqué ici. Je sais pas si je peux... Pas... Alors voilà, regardez voir un petit peu donc ça c'est un petit bonhomme j'ai fait un petit bonhomme, là vite fait comme ça hein? et puis euh, je j'ai mis la main droite, la main gauche vous voyez et puis en haut le cerveau et donc avec un fil qui euh, rejoint l'infini, ça c'est la cabale alors maintenant la cabale mais en relation plein de choses en même temps. Alors, voilà ce que j'ai marqué. Euh, euh, je veux, je, il faut que je vous donne des exemples pour, pour comprendre, parce que c'est vraiment facile. Euh, si on apprenait par exemple, hein, au départ, quand on est enfant, juste par exemple ce que c'est que la main droite, hein, puis quelle main gauche hein, Main droite, main droite, main droite. Le cerveau, lui, automatiquement, vous vous rendez compte dites que l'autre main, c'est une main gauche Terminé C'est exactement le système, disons, qui est utilisé par la cabale. On ne perd pas de temps. C'est encodé de façon à ce que le cerveau, tout de suite, traite immédiatement ces informations. Chaque minute, le cerveau traite des millions d'informations. Alors faites-lui confiance Vous euh, regardez les cartes et tout, naturellement, si vous voulez apprendre mon tarot et l'utiliser... Il faut aller à ma boutique et là, donc, après, je vous l'envoie, tout simplement. Vous voyez, il y a les livres aussi qui, si vous intéressent, automatiquement, vous allez sur ma boutique et vous choisissez lequel va vous intéresser, tout simplement. Bien, j'ai mes vidéos également, comme je vous le dis. Alors, maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais revenir ici, euh, sur euh, ce tableau. Je voulais juste te terminer, disons, avec un truc euh, euh, tout simple, c'est-à-dire l'histoire de, euh, de la cabale, c'est un peu comme la voiture. On va dire ça comme ça. Vous mettez dans la voiture, hein? au départ, oh là là, vous avez le frein, le truc, etc. etc. Dès que vous avez compris l'histoire des manettes, parce que c'est extrêmement structuré, la pédale de frein, ce n'est pas la pédale des ongles d'accélérateur. Le volant n'a rien à voir avec votre ceinture de sécurité. Chaque chose est à sa place. Une fois que vous avez compris ça, c'est terminé. Vous roulez, vous vous en rendez même plus compte à la fin. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, c'est un acquis qui va rentrer et qui va se mettre en relation avec un autre acquis qui lui, disons, a déjà euh, euh, fait son tissage avec deux, trois trucs. Vous vous dites oh « là, je ne serais pas capable !» Mais le cerveau, il s'en occupe, il s'occupe complètement de faire ce tri et d'encoder. Étant donné que c'est un jeu qui était extrêmement structuré au départ, le cerveau, il adore ça, il adore ça, et croyez-moi, ça va vite, ça va très vite vous voyez, hein? Donc, parce qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a aucune contradiction, euh, je vous dis, euh, voilà. Donc, alors ça, <rire> et je suis bien obligée de vous en parler, parce que euh, vous, vous me posez toutes ces questions. Alors, cette vidéo, naturellement, elle, elle est faite pour toutes les personnes qui me posent toutes ces questions. J'en ai. Alors, allez voir mon site. Hein? Voilà, allez voir mon site. <rire> parce que vraiment... Euh, je ne peux pas dire plus, là, hein, avec la vidéo, en plus de ça, de présentation. Bien, alors maintenant, on va voir... Euh, ah oui, ah oui, là, je, je vais tout de suite, euh, donc... Euh, on m'a demandé aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de cabalistes Est-ce qu'il y a des cabalistes qui s'occupent euh, de sciences occultes, de, de, de là, etc. Moi, j'ai fait naturellement un tour avec euh, les cabalistes qui existent, disons, euh, euh, sur... Euh, sur euh, les cabalistes... Le des gens qui mettent un nom cabale avec alchimie, cabale avec leur tarot, cabale avec je sais pas trop quoi et tout, cabale avec... Mais c'est ça, alors moi, à chaque fois, je vais voir, je dis « chouette !» Parce que moi, c'est plutôt ça, c'est « chouette !» Des copains, vous voyez que je suis comme ça, « chouette !» Aïe, aïe, aïe, Écoutez, je peux vous affirmer que tout ce que j'ai vu encore, jusqu'à présent, et ça fait des années que je tape et que je suis certaines personnes. C'est une horreur. C'est une horreur. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite que moi personnellement, je n'ai jamais, jamais trouvé de personnes sérieuses. Et je le marque, je n'ai trouvé que des charlatans. Ça, je l'affirme. Hein que des charlatans Dès qu'il y en a un qui parle, alors il okay. balance une lettre comme ça, une dernière nénette là, il parle du bélier, euh, je ne sais pas trop quoi, ça me fait penser à... N'importe quoi, un autre là, qui est même connu d'alchimiste... Euh, qui, qui, qui dit euh, euh, oui, euh, la lettre tel et tout, de la cabale. Alors ils prennent toujours des airs mystérieux, et on a, mais ils s'arrêtent vite d'un air de dire non, on ne peut pas y toucher à ça. Mais c'est des conneries, ça, rien du tout. Ou alors ils débite des flots de paroles et tout. Vous avez ni queue, ni tête, hein, une, une somme d'informations comme pour vous dire wa, wa, wa, regarde un petit peu tout ce que j'ai. Mais si vous leur demandez, ou si vous les suivez, disons, dans leur... Mais il faut connaître Mais je trouve ça que c'est scandaleux, parce qu'en définitive, la cabane, vous savez ce que c'est, c'est la science de demain. C'est une science qui est une, une hyper moderne, je vais vous l'expliquer, et c'est la science de demain. Alors comme tous ces gens n'ont pas réussi à trouver quoi que ce soit sur le tarot de Marseille, jusqu'à présent... Vous voyez ce que je veux dire Depuis, ça fait, ça fait un siècle quelque chose qu'on tourne autour de Staron de Marseille, euh, disons, pour essayer de l'expliquer. Encore un truc dévoilé. Encore un... que des conneries. Mais je dis tout de suite, c'est que des conneries. Hein. Voilà. Et ça, croyez-moi, euh, j'en je, je, je, suis sûr, j'en suis sûr. Là, j'ai tellement étudié, ça fait des années que j'étudie ça. que je... Bon, on va pas, on va pas rentrer là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a un... ben On laisse un peu tomber, on garde un espèce de mystère dans le sens, oui, c'est fermé. Mais non, moi je vous l'ouvre, je vous le mets. Hein je sais ce que c'est, je vous le mets, je vous l'affiche. Vous vous rendez compte Et naturellement, ben. Euh, et ça fait pas trop plaisir euh, aussi, on va dire entre parenthèses, aux copains, à j'ai des trucs aussi, on balance des machins. Mais je m'en fiche tant mieux. Ça m'est égal de toutes les façons, ce genre de choses, ça m'est complètement égal. Ouais, hein. Il quelque part ils m'enlèvent le mauvais œil. Ils le savent même pas, ces idiots. Mais alors, euh, voilà, je vous le dis, hein, <rire> parce que quelqu'un, ah oui, ça c'est un truc de la Vous savez, quand il y a quelqu'un qui dit comme ça, on encense une personne, merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Ouh là là, méfiez-vous, c'est pas bon, parce qu'à un moment donné, il y a comme le ciel qui se penche et puis qui dit comme ça, comment aussi merveilleuse que ça Non, non, là, elle a fauté, là, elle a fait ci, là, elle a fait ça. Alors, tous ceux qui me balancent des trucs quelque part, ziouf, on m'enlève le mauvais œil. Oui, vous voyez, un petit truc, hein, donc ne vous fâchez pas, hein. s'il y a quelqu'un qui vous en balance quelque chose, disons, de mauvais, ça veut dire que tout simplement, euh, boum, on détourne l'attention, disons, du regard en haut, roum, et puis, vous pouvez passer tranquillement, parce que justement, vous n'êtes pas aussi merveilleuse que ça pour euh, intéresser le ciel, on va dire, hein, hein? c'est très bien, alors, Là, on me parle après, donc je vous ai parlé du tarot de Marseille, il n'y a personne qui connaît rien, je vous dis tout de suite, personne Alors il y en a un, là, euh, le quartier Carmoin, je crois qu'il s'appelle comme ça, je crois, le dernier qui a fait des cartes, euh, et qu'il est euh, le petit-fils d'un quartier, je crois que c'est Convert, je, après j'oublie moi, vous savez, à un moment donné, je m'intéresse au truc, pas bon, boum, je passe. Mais ça quand même, il faut que je vous le dis, j'ai pas regardé, j'ai oublié. Petit-fils, je crois qu'il s'appelle Convert, hein, ouais, euh, voilà. Et donc celui-ci, c'est le petit-fils d'un quartier, Grimaud, Convert, etc., vous savez, les cartes du Tarot de Marseille. Et tout d'un coup, ce mec, il est là, il, est, il sent, perso, hein, il s'en sens comme étant l'héritier de quoi Mais son grand-père, ça a été un imprimeur. Mais enfin, il s'y connaît en quoi Rien du tout. Hein. Puis je suis allée regarder ce que c'est dans le... Alors là, ça fait très gourou et tout. Pah On se tire des plombs. Enfin, c'est un... un imprimeur, c'est un quartier, le mec. Hein. Il imprime ses trucs et puis c'est tout. Son grand-père, arrière-grand-père, et tout, qu'est-ce qu'il qu qu a à voir là-dedans avec les sciences occultes Rien du tout On lui a demandé de faire un boulot, il a fait son boulot, et puis c'est tout Vous voyez ce que je veux dire Bon, alors, le tarot de Marseille à l'heure actuelle, je suis en train de vous faire des vidéos là-dessus, euh, et je vous, petit à petit, je vous dévoile des cartes du tarot de Marseille. Hum, que ça, c'est un bijou, mais il faut le voir autrement parce que. Il a été pour moi euh, euh, créé par Nostradamus. Moi, ça j'en suis sûre, mais je, comme je vous le dis à chaque fois, je n'ai pas encore, disons, il faut que j'aille beaucoup, faut que j'aille au bout de mes trucs. Vous voyez, je ne peux pas faire les choses à moitié, mais là c'est quand même un dévoilement et on va ouvrir les yeux en même temps. Et puis après on verra. Pour moi, oui, mais je reste ouverte. D'accord Alors, donc, Nostradamus cabaliste. Alors, là, sans aucun doute. Hein, Qu'il a créé le tarot de Marseille, les images, perso, pour moi, sans aucun doute. Alors, est-ce que son, euh, le, le tarot de Marseille est un livre de divination? Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, Est-ce que c'est des cartes qui encodaient des prophéties? Oui. Vous voyez, ça, c'est complètement différent. Est-ce que les, le tarot de Marseille a perdu hein, ce qui était indispensable au départ, parce qu'ils ne savaient pas quoi en foutre, hein, et ceux qui sont intéressés au truc, ils sont dit, oh, c'est un petit peu trop difficile, ça pour pouvoir l'expliquer, et comme ils avaient, hein, ils avaient un peu le melon, et donc en général, ils n'aiment pas être pris, et qu'ils n'ont aucune connaissance, les gens qui touchent à ça, au départ, avec les lettres, ce qui fait que, rame, euh, on a viré les lettres. Alors maintenant, euh, c'est la mode cabale. on remet les lettres sur les cartes, c'est du flan Parce que les cartes, des fois, elles ne sont, elles sont même pas mises, disons correctement, par rapport à la lettre, ni on dit ce que c'est. Vous voyez Alors, bien sûr, euh, la lettre devient un peu comme une image et on peut raconter ce qu'on veut dans ces conditions. Hein Parce que moi, des livres d'images, j'en ai plein. Et puis, je mets un, un, une lettre et puis je raconte quelque chose sur la lettre. C'est du flan, c'est du flan, c'est du flan. Voilà. Ça, c'est encore un autre truc que je vous dis. <rire> Toujours débordante. Hein? <rire> si vous savez, euh, j'ai bien sûr de la famille <rire> et des amis qui regardent mes vidéos. Et à chaque fois, ils me disent oh « voilà. là là <rire> !» Alors, euh, ouf, respire. Donc, je vais respirer. Alors, oui. Donc, comme vous lisez les cartes donc, du Tarot de Marseille, c'est un peu comme si vous aviez dans les mains... Euh, des ans, Déjà que les ans, on n'arrive pas à les décrypter. Parce que naturellement, ils n'utilisent pas la cabale. Parce que Nostradamus, lui, c'est un cabaliste. Donc boum, il passe à côté. Et à nouveau, il passe à côté des ans, comme ils sont passés à côté du Tarot de Marseille. Et je refais ce travail, disons, avec les cartes. Gentiment. Parce que si je ne le fais pas gentiment, euh, je pas le lien avec vous. Hein, c'est normal, hein? et vous comprenez, c'est comme si, euh, à la limite, il y a un gosse qui me dit comme ça, j'ai envie de faire un gâteau. Et si je commence à lui dire, oui, tu sais, alors il y a le blé de ceci et de cela, mais c'est de la connerie. il faut faire simple. C'est pour ça que j'essaye de faire le plus simple possible et naturellement, ça me demande du travail avec plusieurs vidéos. J'essaye de choisir euh, un thème et de suivre un fil, vous voyez, à chaque fois, bien, alors, moi mon tarot des cinq soleils, ben, la structure, je vous l'ai dit, elle est cabalistique, c'est de la cabale, hein. c'est vraiment par rapport à des années d'études, par rapport à ça, par rapport aux lettres, aux études de la, des lettres, moi je ne m'occupe, attention, il y a beaucoup de choses hein, dans la cabale, moi je m'occupe que des lettres, je m'occupe pas de textes sacrés ou quoi que ce soit. Je ne m'occupe que de l'alphabet. Et croyez-moi, ce domaine, il est assez ample et c'est la base. Mais il y a une richesse, c'est tellement beau, si vous saviez. Et ces 22 lettres, naturellement, vont donner quoi Alors là, regardez. Je reprends. « Alors, divination, oui. » Dans le sens où, clac, clac, clac, clac, clac, on crée des connexions, etc., etc., on devient très intuitif. Et le cerveau, euh, euh, vous savez, autant il euh, y a un côté d'apprentissage qui va au cerveau. Une fois que le cerveau, il a euh, encodé tout ça, quelque part, naturellement, sans que vous rendiez vraiment compte et tout, hop, ça recrée une connexion. Enfin, ce pas bloum, bloum, c'est petit à petit, il y a un fil qui s'ouvre, et ce fil qui s'ouvre naturellement va s'ouvrir vers l'infini quelque part, vous voyez donc c'est le, le côté disons divinatoire dans le sens de divin, lumineux et tout, mais ça rend heureux je ne sais pas pourquoi, je vous garantis qu'en étudiant ça n'importe quel dépressif sort de sa dépression moi je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le cerveau il est excité et tout content d'étudier, euh, disons, ces euh, lettres. Hein, parce que regardez voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais reprendre, disons, là aussi, je crée des liens, disons, par rapport aux lettres. Alors, par exemple, ici, c'est le B. Hein, donc, la gardienne du tome. Donc, alors, au fur et à mesure, je vous dis le B comme bâtir, comme maison, etc. Et je, je, je, je tire un petit peu ça par rapport à la lettre. Parce que les lettres. Sont tombés, on va dire, dans euh, toutes euh, les langues. C'est comme ça, euh, bon bah, comme on a des tas de lettres et tout, et des tas de mots qui correspondent et tout, mais il y a toujours, disons, une relation qu'on peut faire avec la lettre. Donc c'est ça, moi, que j'essaie, disons, de vous faire passer. C'est-à-dire que euh, automatiquement, vous allez créer vous-même vos propres relations, parce que je, en vous donnant ces vidéos et tout, je vous dis comment il faut, disons, euh, le cerveau, il, il enregistre ça et très librement, il va placer ses trucs à sa, à sa façon. Vous voyez, et c'est à sa façon. Donc, il n'y a aucune espèce de manipulation. La personne le prend tel qu'elle l'est et selon ses besoins. Ça, c'est formidable, hein? Ça, c'est formidable. Hein? Alors, donc, comme je vous ai dit, une fameuse lettre, hein? <rire> eh bien... Elle va générer plein de choses, plein, plein, plein de choses, donc qui sont écrites là, tout, tout, tout, tout autour. Mais ça crée des connexions avec une autre carte qui porte une lettre, qui met en relation ça et ça et ça. Et puis pour finir, vous comprenez que c'est un corps, hein, le, on va dire le jeu de cartes, et qu'effectivement, il y a la main gauche et tout, qu'il y a une main droite, il y a le cerveau, il y a les yeux, il y a ci, il y a là. Et vous reformez un corps, et vous pouvez imaginer la personne en mouvement, etc. C'est pareil pour ce jeu, c'est pareil pour la voiture, c'est pareil pour beaucoup de choses, une fois qu'on les a compris. Sinon, c'est pas une qu'on étudie. On étudie par exemple, « Ouais, on va étudier cette planète. » Mais pourquoi étudier une planète si tu es d'une lettre où il y a la planète, tout d'un coup, tu t'ouvres ça. Vous voyez, c'est un peu comme l'ordinateur. Alors, moi, j'ai fait un petit ordinateur comme ça. Hein, et on va dire que euh, l'appareil, vous voyez, avec le fil, ça, c'est la cabale, hein, on va dire. Hein, c'est la fameuse connexion. Voilà, on se connecte. Quand on touche une touche, donc du clavier, on sait bien que c'est une lettre. On est d'accord. Hein? Une lettre, qu'est-ce que ça fait Boum, imaginez que ça vous ouvre euh, un domaine. Eh ben oui, automatiquement, après vous allez voir, oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui. boum, et ça tombe naturellement, disons, en relation avec une autre, parce que si vous tapez une autre lettre et tout, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont en commun. Donc ça va euh, ça va vite par rapport à ça. Hein? Au départ, ça paraît compliqué, mais c'est la façon la plus vite, la plus rapide pour rentrer dans la cabale, tout simplement, et pour étudier le tarot, et pour euh, euh, apprendre tout un enseignement. Alors là, avec ce tarot-là, vous apprenez par exemple euh, euh, la nature d'un euh, signe, la nature euh, d'un élément, euh, où ils se retrouvent et tout, donc vous devenez, <rire> quelque part en même temps, en étudiant ça, numérologue, <rire> astrologue, hein, et puis bah, tarologue, parce que c'est le tarot, mais tout est encodé, disons, en même temps, naturellement relié à une lettre. Donc après, c'est. c'est voilà, donc absolument, c'est vraiment très, très, très, très, très facile, hein, hein, naturellement. <rire> C'est comme la voiture, il y a des choses à apprendre au départ, c'est normal, il faut former le cerveau à enregistrer certaines choses. Voilà, tout simplement, c'est une discipline de base, mais qui ne sert pas à rien, qui s'enrichit, qui s'optimise, euh, voilà, au fur et à mesure, disons, euh, euh, de l'apprentissage et voilà, c'est tout en même temps et ça devient, ça devient fou, quoi, et je vous assure que c'est un truc qui, qui est vraiment, euh, cette étude, elle est vraiment, vraiment, je vous garantis, elle est vraiment réjouissante, hein. vraiment, vraiment, vraiment, et c'est un, pour moi, c'est vraiment une pilule anti-dépression, voilà, tout simplement, les amis, ben, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions qui sont nombreuses, et puis je tardais, disons, à faire cette vidéo, parce qu'à chaque fois je me disais, bah ben non, mais à chaque fois je dis, allez voir mon site, allez voir mon site, euh, voilà, je dis deux, trois trucs, mais euh, je n'ai pas réussi à faire passer le message, disons, de tout ça, c'est de, de ma faute, hein, parce que de toutes les façons, c'est ça vient toujours, disons, de, de ma part, si vous ne prenez pas, c'est que je n'ai pas trouvé le moyen pour pouvoir vous, le, vous donner, hein, disons, cette, cette information, c'est tout. Voilà, alors, euh, ben, s'il vous plaît, alors, donnez des commentaires, par contre, dites-moi vraiment s'il y a des choses qui, vous, qui coincent encore, et, je, et donnez ces commentaires, je vous réponds, tout simplement, hein. voilà, c'est normal, je dois vous informer, vous savez pourquoi, parce que je n'ai pas du tout envie... Que cette, euh, cette science qui est absolument magnifique soit galvaudée par n'importe quel charlatan qui a envie de tout, tirer sa petite couverture comme ça, de mouise et tout. Moi j'arrive pas à comprendre ça, J'arrive pas à comprendre. Parce que la cabale, comme n'importe quelle science, comme l'air qu'on respire, elle n'est pas à un. Et voilà, elle est pour tout le monde. Alors, ah, elle est pour tout le monde. Et tant mieux si je forme plein de personnes, et puis euh, si ça ouvre, disons, euh, euh, des yeux à plein de personnes et tout, et mon Dieu, mais merci, merci, merci Alors, mais c'est le but, hein, c'est le but. Parce que si on ne transmet pas, c'est comme si on n'avait rien appris. Alors, je pas envie. Hein? Voilà. Eh bien, écoutez. Chère. Au revoir, les amis. Chère. Et puis, surtout, laissez vos commentaires. Hein? Hein? C'est très gentil à vous euh, de, de m'écrire et puis de m'avoir envoyé tout ça parce que grâce à vous, j'ai pu faire cette vidéo. <rire> Au revoir.